Qui peut faire aujourd'hui un investissement locatif Je vais vous donner mon regard sur cette question dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta et je dirige la société investissementlocatif.com et c'est plus de 32 collaborateurs qui accompagnent quotidiennement nos clients dans des opérations très rentables. J'ai eu cette question en commentaire d'une vidéo précédente euh, et je l'ai trouvée intéressante. On me demandait mais qui, Michael, peut faire un investissement locatif Est-ce qu'il faut euh, être en CDI euh, Est-ce qu'il faut avoir un certain âge euh, Est-ce que c'est plus facile dans une certaine région Et je voulais vous donner mon avis sur le profil type et qui peut faire aujourd'hui un investissement locatif. La bonne nouvelle si vous regardez cette vidéo, c'est que la réponse c'est vous. Aujourd'hui, tout le monde peut faire un investissement locatif et je vous donnerai à la fin de cette vidéo euh, une anecdote personnelle euh, donc qui me concerne directement et la façon dont j'ai réussi à débuter euh, dans l'immobilier. Euh, Aujourd'hui, bien entendu, euh, je vois déjà euh, des commentaires où oui c'est plus facile si vous, on gagne 10 000 euros par mois en CDI euh, plutôt que si euh, on gagne euh, le SMIC. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Pour répondre très précisément à cette question, tout le monde peut le faire et notre métier, c'est d'accompagner des clients pour passer une à deux marches supplémentaires par rapport à ce qu'ils auraient pu faire seuls ou par rapport à ce que quelqu'un d'équivalent peut faire tout seul. C'est vraiment d'arriver à déplafonner et arriver à avoir une envergure supplémentaire par rapport à, au point de départ dans lequel on est initialement. Que vous soyez étudiant, que vous soyez jeune actif, euh, que vous soyez déjà intermédiaire, vous avez plusieurs biens immobiliers, vous souhaitez euh, en accumuler. Que vous soyez expert euh, immobilier et vous avez juste envie de déléguer et de continuer à lancer la machine pour avoir des biens immobiliers. Euh, si vous avez envie de préparer votre retraite ou si vous avez envie d'acheter un bien immobilier pour avoir un pied à terre dans une belle ville, au centre-ville ou tout simplement transmettre à vos enfants. Et eh bien, tout le monde peut le faire. Pour ce faire, il faut bien gérer et uniquement votre financement puisque tout le reste, chez Investissement Locatif, on est capable de le prendre en main. C'est cette volonté que j'ai eue de faire le tout sous le même toit. On va rassembler l'ensemble des compétences. On est capable de vous expliquer la prestation. On est capable de vous trouver un bien et une excellente opportunité. On est capable de faire vos travaux, de les suivre, de meubler, de décorer votre appartement, de louer ou de gérer votre bien. Ça, on sait le faire, on va pouvoir vous faire l'intégralité de l'opération. Ce qui va dépendre de chacun, c'est ensuite la manière que vous avez à vous financer. Et je vais vous raconter cette anecdote personnelle quand j'ai débuté et que j'avais pas du tout du tout d'argent et que j'avais cette volonté, peut-être comme vous derrière la caméra, de commencer à vraiment avoir un gros patrimoine immobilier et j'aime bien dire un empire immobilier. Eh bien, j'étais étudiant et j'ai pu faire un pré-étudiant alors que je faisais mes études en apprentissage et que l'entreprise dans laquelle j'étais payé ma scolarité, je suis allé chercher un apport personnel au départ dans une banque sur un prêt étudiant puisque ça me permettait d'obtenir un très gros différé puisque jusqu'à un montant d'environ 50 000 euros on avait la possibilité d'emprunter et de commencer à rembourser que 4 à 5 ans plus tard. Et donc c'était énorme, c'était la possibilité de pouvoir avoir 50 000 euros d'apport personnel pour débuter sur un premier projet. Et je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'est ça qui m'a permis dès le début d'avoir un apport personnel et de pouvoir le différer très longtemps dans le temps de manière à pouvoir lancer une activité, commencer à investir et commencer à générer des revenus. Je suis sûr que toutes celles et ceux qui se posaient la question, est-ce que c'est fait pour moi Est-ce que je peux investir en investissement locatif Je suis persuadé que cette vidéo aura répondu à vos interrogations. Si vous en avez encore, je vous invite à mettre en commentaire vos questions et c'est avec grand plaisir que j'y répondrai dans une autre vidéo. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre l'intégralité de mes conseils et pour vous guider au mieux jusqu'au succès. Je vous dis à très bientôt.